Le recensement, c'est utile. Il permet de déterminer la population officielle de votre ville ou de votre village. De ces chiffres découle le budget de votre commune et le nombre de conseillers municipaux. Le recensement sert également à connaître les caractéristiques de la population. Âge, profession, conditions de logement, etc. Celles-ci permettent de décider des équipements collectifs nécessaires, de préparer les programmes de rénovation des quartiers et de déterminer les moyens de transport à développer. Se faire recenser, c'est un geste civique, utile à tous. Pour savoir si vous êtes concerné par le recensement cette année, rendez-vous sur le recensementetmoi.fr. Le recensement, c'est utile, c'est sûr, c'est simple.